sanction contre trois oligarques corrompus qui font partie de l'élite économique dans le pays d'Haïti. Nous, c'est shérif Abdallah, Gilbert Bidjo, ensemble avec Renaud Zip. Toi, monsieur Sayo, utilisez position pour financer gang à blanchir l'argent. Et non seulement ça, tout. Pays Canada fait qu'on est peuple haïtien. Monsieur Sayo, participer dans divers actes violence inqualifiables, avec violence sexuelle généralisée posesse ça on bon détail dit feu kan camp criminel là moment peuple haïtien pour marer au complot bonne nouvelle pour diaspora bonne nouvelle pour moun qui vivent dans pays d'Haïti situation difficile et la vie bagay yo compliqué bonne nouvelle pour paysans bonne nouvelle pour professeurs pour élèves pour la jeunesse pour la police bonne nouvelle pour petits Bon nouvel pou bonne nouvelle pour docteurs pour les gens qui ne sont pas touchés. Moment peuple haïtien, pour nous yon complot. Complot pour nous sauver le pays d'Haïti. Mais, pas qu a qu a qui ça n'a commencé. C'est qui ça complot, aïe? le proverbe créole l'a dit oui. Complot pire, passez wanga, en gars. pour nous commencer à mettre pour prostituer politique ensemble avec oligarques corrompu corrompus dans le pays d'Haïti. ou mettre vous pral-bar au détail. La police nationale bon côté pas annoncer, yo fait gros gros bout opération dans sous-mat la la fito ensemble avec citanier, un pile un pile bandit tomber sans compter ça qui me laissait Peuple haïtien, nou ge des taille pour ou. jean kreol l'a dit, déjà kontre manti kaba. C'est sous parole ça n'a dit bienvenue. Pendant m'a ou ralé chèz ou chita pou koz ami faut pas rentrer la caisse, yon plaisir. Tout ripotay sa yo nan bon timamite, ça retirer et sans méter. Bonjour, bonsoir tout le monde qui a Encore une fois, m'a vous merci. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité et patience. Merci parce que vous merci parce que vous Et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir en pile, en pile. Encore une fois, si vous faites tomber sous channel là, n'hésitez pas à activer cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Ces amis, pas foucault. Nous une chance de présenter ou petit compte matin, Et compte ça, qui c'était? Grande construit un pont. celle lui même, qui capa c'est sous-lit. Merci à chaque fanatique qui te commenté. Réponse dans ses fils à gagner. Un petit crack pour nous voir compte nous gagner. En bas, m'aiguais un gros trou. En bas, m'aiguais un gros trou. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là dans le commentaire là. Ça fait nous plaisir. An pile en pile. Yes, mesdames, mademoiselles et messieurs, j'en comme annonce pays Canada prend sanction contre divers membres dans l'élite économique dans le pays d'Haïti. Ministre Affaires étrangères qui c'est Mélanie Choli annonce, je vous dis à même, pays Canada prend sanction contre trois membres dans l'élite économique dans le pays d'Haïti. Non moun sa yo qui c'est Gilbert Bijou, Renol Dip, ensemble avec Sheriff Abdallah. Non, toi, monsieur Sayo, faut que je me dise, ce n'est pas pour première fois, il y a cité dans le pays d'Haïti comme Moun, qui n'a pas mauvaise mauvais Si vous nous, vous nous, en bata, bon voulez nous connaître, parce pas n'a de fort comme dans le pays d'Haïti, l'ougaou ka mangé petit nous, ou l'y file manchette filet manchet pour nous la kayli, mais au contraire, c'est la prière, la prière, la bible tandis que l'ougaou a en face nous, il action, nous sommes capables de poser. Selon ce Moun a dit, l'ougaou a fait faire transaction, l'argent. Et depuis c'est l'argent y a gagné dans pays Canada. Désolé, tout gelé. Pays Canada a raison pour le dire. Monsieur a utilisé statio en tant que élite économique en Haïti pour protéger tête pendant y a financé diverses activités criminelles. Y a gang yo a blanchi l'argent et non seulement ça tout y fait partie de un pilote zac de corruption peuple haïtien. Gang Monsieur ça y partisan yo, ak yo a à terroriser population en Haïti. Messieurs, ça y ont participé, une série de zac violence inqualifiable. Mot peut pas ici souligner. Zac violence inqualifiable. Donc là, vous capable comprendre pays Canada pas joint mot pour l'expliquer. Quand c'était sauce, monsieur ça y Pour quand c'est crime y fait dans pays d'Haïti. Pour quand c'est droit moun y a violé. Vous bien, oui, zack violence incalifiable. Vous n'avez pas qu'à pa jouer un mot pour vous expliquer, papa, ici. Vous pas qu'à dire qui ça vous t'a dit pour monsieur. Est-ce qu'on comprend? Ça fait longtemps qu'on a dit que c'est pays Canada, les États-Unis, la France, qui tout nous. C'est eux-mêmes qui sont responsables de etc. Je vous dis, le pays Canada, nous passe là. Les commandes de nous, même les gens qui délirent violence, même les gens qui financent gang même les gangs dans le pays d'Haïti, qui s'en a fait, peuple haïtien, opération, filet manchette, nous débordons. Frère, c'est ce bien aimé toujours dans sa canada, c'est fait qu'on est monsieur Sayo, participé dans divers actes de violence sexuelle généralisés contre les petit peuple haïtien, le petit peuple innocent, qui voulait vivre, qui voulait gagner courant, qui voulait gagner sécurité, qui voulait pour que les capables passent sans aucune inquiétude sous matissant, qui voulait pour payer courant, pour route fête, pour l'école fonctionner, pour tout le pou monde vive. Eh bien, monsieur Sayo utiliser peuple Innocent pour faire gros sommes l'argent pour la population, elle-même mourir dans le peuple Haïtien. Est-ce qu'on entend bien? Monsieur Sayo participait dans violence sexuelle généralisée. Là, on dit aux violences sexuelles peuple haïtien, c'est pas ti et piti. C'est pas ti et piti, c'est pas deux à trois qui qu'a fait embarrager. Chaque <laughs> violence inqualifiable, violence sexuelle généralisée. Qui ça n'a fait peut pas ici? Qui ça n'a fait dans cas ça Canada prend sanction nous-même, qui ça n'a fait ça fait longtemps que nous disons souffrir, que la paix pas bon pour nous, que la Haïti a chance de battre contre le système. Mais, ni, trois élites économiques dans le pays d'Haïti sanctionné, qui ça n'a fait pour le pays d'Haïti Canada nous passe là. Qui ça nous décide de faire Frères bien aimé, le pays Canada fait qu'on est. Sanction ça, sa, yo, yo imposé viser pour faire pression sur le monde qui responsable de la violence et de l'instabilité Haïti à pendant dernier moment. C'est pour faire pression, oui. Mais nous-mêmes, nous supposons passer à l'action. C'est bien, Canada dit, c'est pour faire pression sur le monde, Qui responsable de la violence et de l'instabilité Haïti à Mais nous-mêmes, ce n'est pas pression que nou nous besoin faire sur nous, c'est action que nous avons besoin poser. Puisque nous souffrions trop, nous crions trop, nous passons trop. Nous exilons nous trop. Frère, nous mourons trop. Se nous mourit trop. Non, mon arrive, papa ici, pour nous passer à l'action. Toujours dans sa canada fait qu'on est, nous devons suspense by gang l'argent exam. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, sak a passé sur route kanaran là sak a passé sur route nationale numéro 1 là monsieur sayo pas innocent du tout monsieur sayo pas innocent dans sa canarin connait jounen jodi jodia. dans sa moun la fito ap dans sa moun sous -smat la ap connait monsieur sayo pas innocent du tout Qui sa a fait qui ça n'a fait Est-ce qu'on a prêté avec bras croisés et puis n'a a continué à dire, en oh, moi il paye ceci, en moi il paye cela, c'est Intel qui est responsable Qui ça n'a fait nous-mêmes C'est à nous de décider. C'est à nous de prendre responsabilité nous. arrive moment pour nous suspendre, cacher, mais tirer ouacha. Canada a identifié nous-mêmes boucanez aura ici nou pour nous frapper l'ouga. Canada a identifié, les États-Unis a sanctionné. Nous-mêmes, filé en chèque, nous mâchèk à l'ougaoua, pour nous connaître qui s'ac passe. Qui s'ac fait nous-mêmes, nous pas qu'à vivre dans le pays, est-ce que pays a son pays l'ougaou seulement? Si pays a son pays l'ougaou seulement, nous-mêmes, nous, nous supposons transformer nous en l'ougaou tout pour nous correspondre à l'ougaou. Nous pas qu'à v'le, financer avec nous, sans nous, et nous qu'à crier toute la Sainte-Journée, nous l'allons le temps pour ce qu'elle a devant le ou tout. Que Professeur bien-aimé, pour finir, pays Canada encourage toute partie pour yo soutenir un réel progrès vers un accord politique qui mène à créer un dialogue inclusif et constructif pour mettre fin ensemble avec crise pays d'Haïti qu'on est pendant le dernier moment. C'est seule façon pour aider créer... Un environnement nécessaire pour stabilité retourner l'ordre public, après tout, démocratie, pays pays pas. À la tracaboule avec la vekaite, qui ça nous décide, fait papa par ici. Qui ça nous décide, fait. Yon a sanctionné, nous même après gade garder au danger, après qui ça nap fait. E? <laughs> C'est qui ça nap fait. E? journée jodia balou à Ballon, on a nous. Ballon, on a nous Papa ici. Tant date n'a pas quitté. Jeune et mette réalité en face nous. Ce n'est pas de connaître pas de connaître. Même j'en tape expliquer le dernier le pays d'Haïti si, sont là pour créer. Cousin, cousine, frère, galé nous tonton, matin, tout le monde mélange, y'a fait créer ensemble. Nous yons comme l'autre. Nous y'en comme l'autre, c'est corrompu, mais nous choisissons vivre ensemble, pas de n'a pas qu'ils ont l'autre qui est responsable de la misère, nous qui responsable de la responsab malédiction. Joune dis à Canada, fais nous et bras qui ça n'a pas fait? Est-ce que nous continuons à quitter le PTG nous pendant que nous l'autre ou bien nous avons nous pour nous faire opération pour nous retirer bois sac dans le genou? Qui ça nous décide de faire? C'est question que ça m'a posé, nous ne ici. Bon, sanction après à gauche, à droite, mais bon paquet de monde, pays Canada sanctionné, nous, les États-Unis, pas dit, pas il a dossier ça, ça passe. Pour qui ça, les États-Unis, gagnez dans les Canada? Mais on fait pas prendre sanction. Département de ne n'a pas mettre notre dehors. Ça passe. Même si on prend Ronnie Celeste, on prend Hervé Foucan on prend Yuri La Tortue, on prend Joseph Lambert. Qui ça fait pas arriver arrive sous Joseph Michel Matéli? En pile maintenant nous connaît que Matéli est double nationalité. L'Écée américain. Et bien mesdames mademoiselles et messieurs, il faut dire que selon le journal Miami Herald, il fait qu'on Moun qui réside dans pays les États-Unis, raison qui fait, que Canada sanctionné, les États-Unis, pas qu'à sanctionner au facile et rapide peu c'est parce que yo bénéficié de protection juridique. Si moun n'a des résidence ou bien lycée citoyen les États-Unis, faut que sanction en fait sous base yon dossier force de l'ordre établi. Biden, s'il vous plaît. Biden, s'il vous plaît. La justice les États-Unis, s'il vous plaît. Matéli, non, mais nous. C'est là, m'braloué vraiment. Si nous le pays d'Haïti. C'est là, oui. Toutes les jours, nous dit nous c'est bons amis. Nous prêté proche, peu pas C'est là, m'braloué vraiment. Parce que le matelier a double nationalité, nous dit nous nous prendre, nous pas prendre sanction contre ah, les comme ça, comme ça, il faut que le dossier monte. Il faut que le dossier établi. S'il vous plaît, établissez le dossier pour nous. Le dossier est déjà oui, garçon. Pas de faire, nous dégageons. Et là, il ne peut pas signal pour que le au soit en train de faire. Parce que, il faut que le dossier soit en train de on n'a pas de double nationalité pour le président de la pays. On n'a pas de double nationalité pour le président de la pays. Et ça fait, que fait? suis dit que je suis nous que je suis dit que je compte depuis que je suis pays pays comme ça, quantité de que je pays. Pour fier, pour, larmes, souris, pour, pour résultat, à l'aise, avec sourire aux lèvres, pour ou wap expliquer, oui, ou te changé résultat ka épeau. Assez ambassade de Canada, te débarque, patati patata, amre, oui, oui, c'était Jude Céleste, et ensemble avec Madame Aniga, nous flotte Jude Céleste. Puis quand c'était des gars, Mathély fait. Et après action ça, wap gade, Lambert encore qui pral, le collaborer, ensemble avec Joseph Michel Mateli lombe an encore pe peu ici qui pral conseiller Joseph Michel Mateli Nous peu ici dit est-ce que nous condamner pour nou manger la fiat pour nous voter la fiante mettez dans l'institution. nou expliquez-moi parce que des bêtises yon moun campé la peux expliquer immédiatement le fin expliquer bêtise là nous te supposé attendre ni de pour nous dire bagaille ça le Est-ce ce qu'elle sérieux pour nous poser le question pour nous expliquer Sérieux, parce que gène décisions nous si décisions que nous avons faites, si les si décisions que nous avons si les te que nous avons elle. si les décisions que nous avons question, pas les décisions ose nous Elle t'a si précaution pour pas nous dans ça, si pas Mais que nous que nous trop passive, nous reten ap gade yo nous avons nous avons nous avons nous, pendant nous même, nap, Yop exilé nous, nous retenons gade yo kon sa. Pas vrai pepahisien. En tout cas, qui vivra verra. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'en comme te annonce ou, moment arrivé. Oui, moment arrivé pour que nous un complot. Complot ça, c'est un complot pour nous sauver pays d'Aïti. J'en toujours dit le paparicite. Yon peuple qui pa kon histoire li condamné pour le revivre complètement. Pas de dans ça. Histoire pays d'Haïti. <laughs> Papa ici, est-ce qu'on rappelle aux ça Président Jovenel Moïse, qui de t'a un petit coup de détail sur l'histoire pays. On de des déclarations ça, ensemble avec vous, pour comprendre aime Bon complot, nous pou pour nous faire. Bonne bon nouvelle pour. Et bonne nouvelle, ça, son complot lié, Papa ici pour que nous sauver le pays d'Haïti. Comment complot ça bral le fait en déclaration Histoire du pays d'Haïti. Chita sous complot, sous coup d'État, sous assassinat. Nous faisons complot pour nous créer pour nous détruire. Jamais. Beaucoup de gens ont complot fait pour nous construire pays. Alléluia, mon Dieu. Pepe Isien, vous dites ou comprenne? Vous dire ou comprendre, C'est vrai que Jovenel Moïse te fait partie de oligarques. Pas de bien, pas Isien. C'est oligarques qui te financé pour le côté lié. Mais à la dernière minute, yon moun qui gen l'amour pour yon bagay. à la fin le pape ka résiste. La oblige switch. Et si ou a Jovenel Moïse qui a passé tout le temps ça en bas mais ce c'est pas petit cause petit, c'est pas ti volume souffrance. Et malheureusement, malgré le saut en bas mais yo, pour le faire nous comprendre, en pile nous pas comprendre comment nous Vous avez bien oui. Nous toujours avons fait faire complot pour nous détruire, nous faire complot pour nous le pays, mais qui qu'ils en font fait complot pour nous construire pays à peu ici. Fait un complot pour nous construire le pays. Donc, si vous avez Moïse Kakambel qui système dans la dernière minute, nous supposons garder ça grand. Nous supposons nous même qui a fait complot pour que nous construisons le pays. Mesdames, mademoiselles et messieurs, tant de deuxième déclaration ça. Nous faisons coup d'état sur coup d'état. Mm -hmm. Plus de 30 présidents renversés ou assassinés sous pouvoir. Là, nous pas assassiner président physiquement. Nous assassinons le caractère. Résultat, c'est qui ça vous dire Nous, c'est un pays qui est pauvre en Amérique. Alors que pendant longtemps, c'est nous. qui était considérés comme un pays qui était riche. D'ailleurs, nous était même, nous c'est la paix des Antilles. Pour richesse, et beauté, pays, à nous. Je crois que ce que je là, faut que nous révoltions conscience. Nous-mêmes mm. nou qui sommes dans la société civile, nous-mêmes qui sommes élite l'élite économique, nous-mêmes qui sommes élite l'élite intellectuelle et politique. Nous toujours mettons cause mm -hmm. sur l'autre monde. C'est même gentil monde qui n'a pas quand l'examen n'examine pas passé, c'est le professeur qui toujours vole les points. Nous... Voilà, papa ici. Mais ça m'a toujours expliqué, nous n'avons pas bons Nous avons toujours dit ça. Pour aller à l'école, ou pas passé et vous dire que c'est le professeur qui vole les points, tandis on n'a pas de chambre étudiée. Tandis on n'a pas de chambre mouvement carré. Ou pas de chambre pour mon soc, ou pas de chambre cherchant un crayon, un mot feuille pour faire un exercice, et puis c'est le professeur qui vole les points c'est ça ou passe dans le pays d'Haïti dirigeants ont passé tout le temps à ont calme endé ont passé tout le temps ils ont cru à zébriser passé tout temps ils fait complot au profit de oligarques ils ont passé tout temps le temps à faire fait bêtises à monter pour pouvoir Parlement. après ça Kumba a frappé au bas. Kou d'insécurité a frappé au bas. après tout le temps vous passé à financer gang Yon catastrophe naturelle frappée, bah Yon y'a l'autre pays a qui est responsable. <laughs> y'a l'autre pays a qui est responsable. Y'a pas temps, y'a gangsterisé matin, midi, soir, et l'autre pays a qui est responsable. <laughs> Papa bah ici hein? maman arrive oui. Maman arrivait pour nous faire yon complot. Complot pour nous sauver pays d'Haïti. En tant que troisième déclaration, ça. Jodi après 217 ans, on prend couragement devant le monde entier pour me en dire que c'est nous-mêmes haïtiens qui sont qu responsables miser Exactement. Mal cité. Exactement. Et c'est nous-mêmes haïtiens tout, qui pour décider de retirer tête dans la donne. Effectivement. Avec, bien sûr, accompagnement, écoutement. nous dans la communauté internationale. Ah de problème. Problème misen nous. Nous ne pouvons pas mettre le sous de personne. C'est nous-mêmes qui prenons prendre charge. Pour nous dire, mais ça nous voulons pour payer pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Effectivement. Et là, nous prenons l'engagement, engagement, il faut nous apprendre à respecter. Le, pour Effectivement. Pour suspendre le suspende fait contre les <coughs> gens qui dirigent. Tout ça, oui, c'est un caractère suspendu fait contre les gens qui ont un job dans l'État. Effectivement. Pour pillage, suspendu fait. Dans le de l'état Décision qui je pris, aujourd'hui, pour faire une grande réforme dans le pays, décision ça, une catégorie de monde. je ne veux pas parler oligarques corrompus, qui ont soucié mon mère depuis un ils n'ont pas d'intérêt. Au lieu de changer de méthode mm. mm. change de travail, yo. au contraire, ils continuent à <coughs> financer la violence et l'instabilité dans le pays. Fait plus mm. Pour faire plus de spéculations dans les affaires changer l'argent, mm. pour profiter de signer vieux contrat maladie sur le peuple, pour ne pas payer les taxes et les impôts l'État, mm. pour alimenter la vie chère et la En gros, ils détruit toute institution publique. Donc, Mesdames, mademoiselles et Messieurs, <laughs> avant l'assassinat de Jovenel Moïse, Messieurs hmm! dames oppositions, c'est Jovenel qui crase l'institution, c'est Jovenel qui crase, c'est Jovenel, Jovenel, Jovenel, non, non, pas de problème. Mais, mais nous prenons le coup sous 17 mois là, de depuis que vous Jovenel Moïse. Et c'est même vous ça avez Jovenel Moïse qui a bataille contre vous, c'est vous qui avez qui la, monde qui a eu pour complot pour tout, c'est même qui au pouvoir actuellement là. Si quand on t'a dit Jovenel Moïse craser toute institution, yo a bien peu pas ici. Ou même on t'a dit que c'est opposé Jovenel Moïse, li n'a pas arrêté de institution l'institution. Mais ça qui passe, c'est qu'il fait ou Vini ou Chita ou pral le gagner 17 mois là ou style a diriger ou a ramasser l'argent pendant toute institution craser Qui est-ce qui craçait qui est-ce qui institution Bon pour Et de comme ces jeunes qui te crasent, comment faire leur vie ni premier sans faire? Ce n'est pas bataille ou bataille pour mettre institution au campé. Ce n'est pas bataille ou bataille pour que vous mettez sécurité. Ce n'est pas bataille ou bataille pour que l'élection soit capable de faire dans le pays. Qui est-ce qui t'a crasé? Au monde, si l'imier, de comprendre ce qui est passé à la papa ici parce que si moun sa w ap di c'est corpul c'est volé l'écrasé etc. ou même ou vini faut ta faire la différence mais moi bagay yo vini pi mal ça passe, bon mi on ti limier <rire> a va tracka la avec Haiti papa papa haïtien des déclaration ça On dit que Dieu population pou l'ouvè, nous même k'ap le pays yavos vos yeux pas nous Avant, enfin, ministre, vent d'État, premier ministre Sénateurs, magistrats, kazek, Azek, délégués de ville, toute autorité, gros fonctionnaires publics. C'est pour les yeux ouverts. Un vent, après pour yeux, peuple a ouvert. Parce que, complot, j'en ai un monodil, il peut être pas de wanga. Effectivement. Sinon, on pas mettre tête ensemble pour nous craser. Sous deux mondes, ça y pas nous ne pouvons jamais quitter un pays meilleur pour les mm -hmm. générations qui venir. Ça, je suis un courage. courage. Je suis un pire engagement. Si vous avez un pays, vous voulez parler de monde qui compte bien, yo, qui écrit bien. Le mm -hmm. mm -hmm. moment est arrivé pour nous poser une question, ça Quel mm -hmm. Qui engagement nous prend pour la société Effectivement. Comment ça n'a pas dit, ça n'a pas écrit, contribué à un changement réel de la société? Qui va aller nous défendre réellement? Qui est-ce que nous former ou bien nous voulons former pour la génération qui est Exactement, papa, ici. C'est ça que je ministre l'élevage, là, matin. C'est ça que je ministre de l'éducation, Nesmi Maniga, et ça que je dis, qui ça n'a pas quitté pour génération qui Si je si journée dit à l'école pas qu'à fonctionner qui ça n'a pas quitté pour génération qui monsieur qui ça n'a pas quitté pour yo si journée dit à l'école à marcher clopi mais nous dans mois décembre l'école a prouvé à 35% qu'elle la pouvait à 100% génération qui Eh bien l'école a fait dans deux mois seulement que pour nous corriger pour nous serrer quau là ces aujourd'hui d'aujourd'hui à poule fait les petits mouns pas à l'école et pour en france ou à promener dans tout salon à qui fige comme on sentit ou à qui conscience ou à toucher l'argent l'état à qui conscience souvent besoin aller dans le dossier, livre etc démissionner d'où pas capable ou pas capable bébé me chercher l'ingré mal fait ou mal participer dans l'autre activité laisse à tout le monde à connaître mais pas là encore bon là et pour affluer dans tout l'autre pays, tandis que si nous ne pas à l'école, dans la 40e édition, qui est ce cap là Qui moun ce cap là ici, moment arrive pour nous faire complot, pour nous sauver pays d'Haïti. Oui, moment arrive pour nous faire complot, pour nous sauver pays d'Haïti. Jaspora il est moment arrive pour nous faire complot, pour nous sauver pays ici-là. Ou se gros intellectuel, oui nous d'accord. Oui nous d'accord nous acceptons que ou se gros gros intellectuel, mais ça qui passe, si mou n'y a pas à l'école, tout pays ou à flané, comme on senti ou, faut ta tête ou question, pas de un avion ou ap vole, mais, ti à volé, mais si moun n'y pa pas à l'école, on a an 20 ans, qui ça qui passe, nous pas immortel, monsieur, nous a on l'est. pays à qui côté nous. a qui Si génération en vante fait, même j'en ensemble avec nous, j'en ne dis pas j'en nous m'en reconnaissants, nous ingrat trop envers pays d'Haïti. Oui, nous ingrat trop envers pays d'Haïti, monsieur. Nous pas dirigeants dirigeant pour nous ingrat comme ça. Peu pas ici, mon pour nous faire complot pour nous sauver pays d'Haïti, Parce que dirigeant nous ingrat trop envers pays. Malgré tout ça, Haïti fait pour nous. Malgré côté pays d'Haïti, d'Aïti, c'est comme ça. Yon servi ensemble avec pays. C'est comme ça choisi baille pays à réponse. C'est comme ça. Je choisi récompenser pays si là. Non. Monsieur nous ingratrop envers pays. A. Pour qu'on t'elle mette nous, pour ça le fait pour nous. Liban nous manger, li nous tete, Liban nous éducation, Liban nous kob, nous, nous tete nous, nous niveau comme ça. Au moins, même 5% respect nous tage pour pays d'Haïti. Nous pas tage après ton pays comme ça. Madame, mademoiselle, les et messieurs, entendez 5e déclaration ça. Ils ont détruit toute institution publique, non avantage pas yo. l'avantage. Pa mm. après 217 ans, nous avons à un groupe de femmes et de garçons qui dans l'État, qui identifier le mal-pays. Jodhia, c'est pour nous tous mettre ensemble pour nous traiter question mal ya, la question. Mal-pays, c'est ça que je dis c'est monde qui décide que l'État c'est pour y lier mm -hmm. Ou magistrat, en commune, ...vient des décisions, ou pas. Parce que un gros Chabra, qui est dans la commune, c'est les même qui a dirigé. Je dis à magistrats, il oui? faut nous prendre main. À l'aise Oui. Il faut nous prendre main, monsieur. À l'aise. Le pays a fait trop pour nous, pour nous camper comme ça, nous avons gardé le pays, a avons pas fini Pays-Bas. Fon passe à l'action. fon complot. fon marrer complot pour nous sauver le pays d'Haïti. Fon marron complot pour nous construire le pays. On a, fon complot pour que nous la production nationale. Font fon un complot pour créer c'est langues officielle. Fon marrer complot pour nous faire l'honneur Pour nous faire l'honneur pays d'Haïti pour magistrats nos communes des décisions pour qui gagne pour prendre et puis on gros chabrak lui-même qui quand on croit m'a pas capra prendre décision mais c'est quoi l'histoire c'est quoi l'histoire peu païsien c'est soit gros chabrak la magistrat ou bien m'bala c'est soit moi ou bien lui fonds dit bagay la clé nous pas qu'à a bien caché l'ombre route que pour le fait gros chabrak la dit non route pas fait c'est al magistrat ou a dit route la pas fait mais moi-même, population, à te ben moi, yo manda, fok moi manda bien, la, mou te elle est bien, elle la, la se soit est ou bien, elle est bien, elle est bien, elle est la elle est bien, elle est map elle est bien, elle est bien, elle bien, elle est bien, elle est bien, bien, ou mouri bien, elle est la elle est bien, elle est bien, ensemble avec bien, pendant dernier moment elle est bien, et messieurs, tant de sixième déclaration, ça. En définitive. Qui peut innover Vous mm -hmm. savez, poser une question ça. vous. dit, mm -hmm. nous-mêmes, la classe politique, là, nous ne pouvons jamais entendre nous. Nous ne pouvons jamais entendre nous sur un projet de société qui peut être réponse à la revendication de la majorité de la population. Qui sait construire l'école, construire le mm -hmm. centre de santé avec l'hôpital, construire le barrage pour bailler de l'eau potable. Barrage pour bâiller de l'eau pour mon et jardin, avec barrage pour produire courant électrique. Construire un système d'irrigation qui marche avec le soleil dans la nuit. Construire des gros pépinière dans tout le pays pour recommencer à production café et cacao dans le monde. Songez, c'est café et cacao qui payent la dette de l'indépendance. C'est café et cacao qui éduquent. En pile gros avec le pays a a. À l'aise, oui. <laughs> Donc je ne le Pays d'haïti si youn, supposé ou tel, supposé un pays, qui produit chocolat pour le monde ou pas ici. Après un dossier comme ça. Mais là, mademoiselles et messieurs, l'homme dit ou faut nous monter un complot à moment arrivé pour nous monter complot pour nous sauver le pays. Ou doit penser ses blagues sous toute forme pour nous monter complot ensemble avec Nations Unies déporté famille déporté toute génération à ton la caille moun yo sanction contre déporté venir dans pays d'Haïti oui parce que faut que on là pour nous sauver pays ensemble si n'a pays que nous tous périr si on sauvé, que nous toute sauver on équipe pas ka sauver on équipe à périr mais complot à peu pas ici. Mais complot complot pour nous sauver le pays d'Haïti, complot pour nous faire des surprises responsabilité, responsabilités. faut que tête faut que tu partie de l'élite économique dans le pays d'Haïti. Mais complot, peupaïcien. Il faut que nous fait complot pour nous changer la constitution, pour la diaspora gagne droit pour investir, pour diaspora capable de rentrer toute longue non politique pays a puisque l'a dépensé li pas ka la seulement a l'argent tandis qu'elle pa aucun accès dans pays d'Haïti faut que ça fini faut que ça fini complot depuis un homme pose candidat ou pral le chef dans pays d'Haïti faut madame ou petit tout là complot ou pas ka diriger l'école lycée pi petit tout dans l'école privée ça ça veut dire ou pas ka responsable université l'État, et puis petit tout. Dans université privée, qui m'a dédication à la, la charité bien ordonnée, comment se passe t ok? même Mais complot à peu pas ici. Et frappé sans compétence parce que n'a pas atterri. Même gentil prophète créole l'a dit, préféré prendre temps à août mais pour tes bonne nouvelle. Mais foi ça à peu pas ici, pas de N'a privé sous, yon titan qui pas trop long, ou mettre prendre patience. Oui, parce que faut complot à fait pour nous sauver pays d'Aïti. C'est toute journée complot à fait pour touiller, pour déstabiliser, pour créer gang, pour faire toute vie et bagay. Mais moment arrive diaspora, moment arrive peuple haïtien pour nous faire complot, pour nous sauver pays d'Haïti. Et c'est ça nous vle. Et c'est ça chagrin haïtien vle. Mesdames, mademoiselles et messieurs, et solide nous poujoune aujourd'hui, hein? ou quoi se cause dans la République? Donc, yon madame, oui, bah, elle a dit, oui, li kite pays d'Haïti, li klimatize. Li L'irive en République Dominicaine, li climatise piret. Bon, ça quoi se madame qui fait climatise comme ça? Chère madame, bon, nous bien, nous souple. Nous ka posons question? Oui, nous ka pour qui sont kite à Aïti? Les banques Dieu tiré, li climatise. Même Vincent Domingue, les immigration immigration climatique, hmm. pire, n'ont pas ça pour faire. Uh, euh, Mes amis, oh, et Jésus, quand ils passent à ça? Nous avons posé question. Oui, nous capables. Pour qui sont qui Haïti? Les gens qui ont tiré, les Même Vincent les immigration, pas de ça pour faire. Mes amis, vous et DMG oh, mes amis, vous climatiser madame, non? Pas avez passe vous passé pas non? Vous avez dit, vous avez dit, la la Ah, vous la dit, vous avez dit, vous avez dit, vous nation ça vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, que la police frappe fort. Bon Oui. Eh bien, hier, j'en viens a annoncé au matin, c'est hein, une opération qui est faite dans la route nationale numéro 1 pays d'Haïti. Haïti. une divers unités spécialisées, tant qu'on soit, une mot, une tag. Vous avez une chaîne opération hier 4 décembre, dans la zone Lafito la ensemble avec sous là j'en que de regarder l'image devant là objectif pour capable continuer de chasser groupe armé qui est son en otage dans échange coup de balle selon information la police se rapportait il y a un pile bandit qui tombait un pile l'autre qui blessait tout et M. sayo qui te fouillé un gros trou dans là pour que Chablon de la police pas passe la police arrive boucher trou et quand il y a là bandit y a dépoux sortis au passer côté où ils prend donc la police a progressé, peu pas ici, c'est très très bien. Donc la police a avancé dans fief bandi actuellement là. Félicitations la propos, c'est très bien. Donc j'en regardé image là là, nous la police mette divers messieurs campé, la fouille yo, pas de problème. La police ou a messieurs cavalis là, c'est boss maçon qui a fait travail la kaye attendez? Ici c'est boss maçon, oui. Mais c'est, oui, tout bref, toutes ces boss maçon capable ça s'il vous plaît mien pas qu'on fin monte pas trop beaux trois pou y on fin monte mien parce que c'est très très important qu'on ait une sécurité la police m'appelle m'oblige à doubler mien nous capable comprendre bagayotie monsieur. et libérez messieurs, e, libére, messieurs rapides y ont façon pour on capable fin monte mien mademoiselle et messieurs bienvenue en Haïti la République des coquins et c'est celle voler au caprity non si c'est pour voler guévole pays ça <laughs> ah y a la traque à boule avec Haïti donc ça fait longtemps oui nous partons des sénateurs pouvoir le petit cacatoïne oui un flashback en 2016 pour nous connaître comment parlementer parlement et nous on revive moment ou même qui pas des chance guetan ouais comme c'est en qu'on a déroulé donc n'a parti ensemble avec ordre du jour dans parlement oui dans l'année 2016 Uh -huh. Projet d'ordre du jour. Mm -hmm. Lecture de la correspondance. Mm -hmm. Lecture des comptes rendus des séances précédentes. Mm -hmm. Trois présentations, discussion et vote de la résolution. Octroyant droit de signature au vice-président en attendant les élections. Exposé des motifs de la loi créant les tribunaux civils de Wanamet et de jean mm -hmm. Cinq questions d'intérêt général, Six clôture de la séance. On est où là? On est au Sénat de la République ou bien on est dans une boîte à fatra? Oh my god! Hey, hey. Oh, riche, riche, riche, Mr. Riche, mais qu'est-ce qui se passe? On est où là? On est où là? Est-ce que nous sommes au Sénat ou bien nous sommes dans une boîte fatra? Non. Mande yo, mande yo, Sénateur Riche, Mais ça passe même, Sénateur, hein? On <rire> va bah, essayer de donner deuxième déclaration, ça. Non, il faut que les gens soient respectés. Ouais, ouais. Sénateur Richer. Non, non. non. sénateur, je sénateur suis pas... Sénateur soyez sénateur. J'estime avoir été trop humilié pendant quatre mois. Mmh. Pendant quatre mois, je suis sénateur de la République. Je veux que le sénateur se comporte au Sénat de la République. Mais ça passé. Qu qui que Qu'est-ce qui se passe, Grémoun <laughs> Ça passe, qui sénateur qui pa vle un sénateur là nan boîte fatra A <laughs> la traka, vous l'avez kaïté. Non, qui sénateur qui pa comporter un sénateur nan boîte fatra A <laughs> la traka, papa. À la fin, boîte fatra tourne, on dé toi. à A la traca. Donc, eh... Et mon guide a fait s'il vous plaît. On en avance ensemble avec l'ordre du jour. Là, c'est extrêmement important. Le projet d'ordre du jour devrait mentionner ce qui a été décidé lors de la conférence des présidents. Que la prochaine séance, nous supposé parler mm -hmm. de la commission de l'éducation et en même temps de l'élection du Sénat, mmh, du président mais du pouille. Sénat du Sénat. Mettez Qui a été dit. Maintenant, si aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas dans quelle salle vous êtes assis, avec quel ami, vous avez préparé <rire> ce temps du jour. J'ai dit que sénateur, c'est ou bien vous ne voulez pas qu'il y ait de séance. ou bien, et cette séance sera avonté comme d'habitude parce que c'est votre spécialisation d'avorter les séances. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu, papa, oh! maman! Oh, monsieur, spécialisé dans renvoyer les séances. Ça veut dire que ça seulement vous faites dans le Parlement, renvoyer séance. Ça veut dire là même ça monsieur vous avez parlé sous les avant, il pas même songe bagay ça, qu'on soit juste yo à l'improvise et puis ordre du jour. <laughs> a la trache. À la trache, même dans la dernière séance, avant 4 mois, papa Issyen, il a écrit 1, 2, 3, 4, mais ça va pour faire. Mais là, il y a monsieur qui spécialisé dans renvoi de séance, il avec un bagay de vol. <laughs> a la traka pour la veille, papa, dans le pays ça il y a eu... Qu'est-ce qu'il Quatrième déclaration, papa Issyen. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le Sénat de la République ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière. Et s'il y a des sénateurs qui acceptent de fonctionner de cette manière-là, c'est qu'ils ne sont pas dignes pour le vote populaire qu'ils ont reçu. Moi, j'estime, après quatre ans, quatre mois, qu'on est là, en train de traîner ici, cette affaire doit cesser, monsieur le Président comme j'ai entendu que vous êtes le président Aïe, aujourd'hui il n'y a pas de président Aïe au Sénat vous êtes vice-président et vous êtes en train de manigancer pour qu'il n'y ait pas d'élection au Sénat de la République nous disons que c'est une affaire terminée, aujourd'hui ou bien il y a séance ou bien il n'y aura pas de séance et cette séance, s'il si doit y en avoir c'est l'élection de président aïe aïe aïe aïe aïe aïe comme fâché <rire> Aïe, aïe, aïe, gè moun nan mette kose atè. Te... Pe pa isye. Donc, souvent, gosse série de moun nan pays ya. Yo toujou a bataille pou fe yo passe pou moun fou, comme si yo pas kon sa yo ap di. Esko a riche sembla moun, tete li pa droite. Dani a se ansan, y te ekri, oui, sa kite gen pou passe. E bi me si yo vini, yo vini avec kon l'autre bagay. Ket, kote senate don kato, mpatande même, Senate don kato, pa pas an yon an dossier sa. Hein? Ah?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 Pour venez non président. Vous venez. Résident. Résident. de pas Si nous ne faisons rien, dites-moi, m'a pied Mais c'est quoi l'histoire C'est quoi l'histoire, Papa ici? Aidez-moi comprendre. On s'est de la République. Mais si Résident, si nou pas venez. Vous m'en Vous ou bien travail, ou bien. travail pour moi, je me le chapeau bien bas devant Don Kato. Oui, Don Kato, l'artiste, m'a caché don, dit sérieux. Li jouait Maman Anne, papa Anne, bablem de Ou dis-moi, yo dit que soufek yeah. pas Pas de problème. Oh, l'artiste. Mais la y voit ton homme comme ça n'a homme qui a pour faire, qui ça des langages en sénateur, mon Dieu, papa. C'est qu'un journaliste qui le se meilleur sénateur dans dernières années. pas c'est ah, Tout le monde dit que les journalistes, c'est eux même ont des pour pour ça il y a des gens qui aller au qui faire là, qui ont des gens mais Sénat a débat de tant donc tant de déclarations sénateurs pour débattre non parlant président président souba fany pour moi c'est comme si son citoyen qui juste débaquer qu'autorité sou pa fany pour moi dim pour mal mettre pied matin pour aller faire qui ça à terre ou se sénateur de la république font comporter en tant que sénateur Bon, papa ici j'en vous état ça, Je fais ça. Je fais ça. faut j'en vous fait état ça gemon se chanter le ca chanter Gè moun se parle le lkab, gè moun se danse lkab, se gè moun ki pa ka occupe postlet, ou pa ka leve post senator la genamel pou ki sa, ou pa ka lvote lbou vin senate pou al fè ki sa, s'il vous plaît Ou al faire ki ça se chante ou ka chante chante ou fini, oh oh. Gè pa ka yè mkonèk pa pou mèm pa pral entre la dan. Ato mbrèl, mbrèl fè, mbrèl fè videyo mtombe pa de chiffre nan pe yè, sa mye, ekonomisme mye. Nous t'apprenons sans économie, non? Maintenant, tout le monde capable sous dossier ça. Nous faisons nous capables ça moins comme nous cafait. Où prends nous nos galmettes le sénat débile révéle vos. Resident, resident, hein? Des gars chauds comme ils se pressent, ils ont Mais en tant que sénateur, souvent bagay pour département on y a en y urgence c'est qu'on est qu'on projet. En se tenant l'état où ils pensent ça avant, ils parlent quand on a ramassé pour pour un bon façon pour bagay ou fête c'est pas parce que la kaye ou qu'on s'avance, qu'elle nous pourra payer à même gens tout ça, pas supposé, fait, si monsieur, faut comprendre ça. Président, président, oui, pour qui ça a été voté, bon, pour sa ça ou été pour te venir dans le parlement, pour te faire qui ça Vous dites, sénateur riche pas ta ballon pas pa ta ballon, ti réponse. Hein Monsieur riche Koto ou la? là si c'est joué, si c'est joué, Si place ou c'est à terre, elle le à terre. Si c'est joué, joué. Si Tu as ma Si, si c'est an si joué, se pas j y j y. Voyo, Si c'est joué, Si c'est joué, Dis-moi. Aïe aïe aïe, aïe aïe, ici. Vous vous comprenez ça qui passe là? A l'aise. Si c'est à terre, hein? Place ou à la terre, sans perdre qui sont perdit nan dans pal, le palm, pas qu'un sénateur, ou à venir en président, président, ou ka la, à la, ou s'en compte place ou sa terre, s'en so te peut là. S'en so perdit là. Même on n'a vote voté, ou pas ici. Même on n'a vote voté, qui pour le plein de koz nous, bon côté président, parce que sénateur, député, ou représenté, nous, bon côté président, yo là pour pou, pou faire bon proposition, pour voter bon loi, ou l'avenir, dans l'intérêt pays. Et vous avez des voilà la terre, sautez-vous dans l'air. Il gens qui au métal, ils m'ont battu tête seulement. Vous connaissez que c'est que Mathieu fait calque dans tête, même j'avais. Alors, traitez-vous des déclarations, non, papa, ici, c'est important. Si c'est joué, pas se faire on ne pas se faire jouer. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, a y a y aïe, aïe, est-ce que Misier. Non, peu pas ici, pour qui ça nous pas checker job directeur, SMG reste pour lipito. Et ça que tu fait du bien, blas sous sa a terre pour le ramasser fatra? place sous sa terre, comment place sous sa terre? A, a, a terre te y fatra dans le pays d'Haïti nous autres comme ça. Makadi a terre a gagne patate, gagne pomme de terre, nous pas planter la terre. Fatra gagne, fatra pour le ramasser. Pour qui saute et dans en lait Qui est-ce qui te dans en lait c'est bien aimé, on attend d'accord, c'est important. Si c'est joué, joué, eh joué, on dis-moi. Mais on ne pas jouer, on ne pas C'est pour apprendre nous dire. Aïe, aïe, aïe. Vous dites, on ne peut pas Non, on ne peut un non, papa, ici. On la pas non, On peut Non, là a là-dedans. On a spécial, papa, il peut très spécial. Ça, un pays à où il y a la terre de dans l'air ou pas comme ça que on a passé dans déclaration on continue signer vivre qui s'est passé dans parlement c'est très important et eh, eh, oui papa oui papa moi vous très bien Mais soublez, même pour une seconde même pour une seconde ou pas pour pas de suivre moi camper ou ou ou Kébe ou va joué seulement? C'est la Sénateur, C'est ça moi-même. Débatement m'a inondé, pas de pour jouer joué là. Bon, qui est-ce qui a joué à sénateur? Qui est-ce qui a joué? a l'estomac, qui est comme ça? Le parlement réduit en sang, papa, ici. parlement réduit en sang, pas réduit en Le côté sénateur, je ne sais pas si parler avez parlé pour le département. Depuis le mandat, le département, tout fini tout. Insécurité, c'est le département qui est plus gangsterisé. Hey! Est-ce que. Sénateur, tout financement avec le département, bien. est-ce qu'elle était tout fine badichon et tout le département à propos puisque nous partons des sénateurs, et sécurité, la vie chère et sous pouvoir li. Ça passe, sénateur. Le département, tout va bien. À la trak pour la et papa on continue à vivre comme on ne peut pas le manger. Sénateur, cher Monsieur s'il vous plaît. Ne cap, ne cap, parce que vous ne m'avez pas mangé, ça m'a mangé là-dedans. Sénateur, cher Monsieur s'il vous plaît. Ça venir mangé là-dedans. C'est <cute> -ce -ce comme j'ai C'est s'il vous plaît. Ne cap, ne cap, que pas vous plaît comment le Parlement fonctionne, papa ici. Comme c'est pour faire la hauté voto. <laughs> oh, l'éternel, papa, ça a été fait la paix. Non, aidez-moi, papa ici, qui ça a été fait la paix. Non, aidez-moi, comprendre C'est pour faire la hauté voto, Et papa, c'est pour faire la vô. Non, ramassé, fait, tellement, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, nous avons dit que nous avons quitté, nous République on va nous au vote après nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit nous avons dit nous avant, l'été commençait ensemble avec un dossier, trois présentations, discussion, avec votre résolution. L'ébaillon paquette causé, puis rapidement le a modifié. Non, ça, ça veut dire. Ça veut dire, c'est comme ça, nous fonctionnons dans le parlement, nous juste pas avec un bagage, alors du jour. Improvisé. Et puis, vous, bon monde qui couru derrière, nous dit, monsieur, bagage là, pas qu'à faire comme ça, non, c'est pas comme ça, le supposé fait. Alors du jour, modifié. Pas ici, même pays, a. Même pays, nous, mais payons-nous. Là si où on met gros vêtements. Briou, briou, briou, briou. Attention, je ne sais pas. Vous avez pété courage dans le palme. Vous avez fait des choses dans le palme. Mais non. Vous avez fait des choses dans le palme. Mais résultat. Vous comprenez Ça veut dire que Josh vient avec des choses et s'est sorti Et puis vous, mon autre qui relève, ou va pour Switch. Est-ce que vous êtes préparé pour l'autre là est-ce que vous avez un temps pour commencer la préparation, qui inconvénient e que vous capable contrer ou de Mais ça, n'est ce que dans le pays. est-ce que vous Ça veut dire ne pas, gagner, pas, vous ne vous ne pour que vous pour pour que vous pour vous Sauf il yon planifie assassinat pour yon altouye, président. Pour yon gangsteriser pour déstabiliser destabilise yon, pour yon planifier mais, mais quand il s'agit pour yon fond bagay kap itil paye, kap bon pou paye, ma kache dou, désordre complètement désordre complètement peuple haïtien Est-ce qu'on ka accepte ton bagay comme ça? Est-ce qu'on ka continue ton bagay comme ça? Ou just va pour... Par exemple, ça bien peuple ici. Comment n'egg yo fel? Ou sorti na marché. Et puis sorti ou sorti na mache, ou dit. Maï moule ou nou bral fe. Et puis, gomoun nan kala ki di non. Jodi lendi pa jou fe maï moule. Se bon an yo boui. Et puis, moun sa ki di se bon an yo boui ya. Et puis, une bon discussion, va moun nan di. Eh bien, menu an change na fe bon an. Ambozo question, on fait changer le rapide kon sa. Sak passe. Est-ce qu'on a acheté des C'est trop à faire, mon bédit. Ben pour qui ça, avant pas de chita, pour te réfléchir, pour te dire bien, bien, dernier pari, mais qui ça, tu te dit pour m'coudre. Est-ce qu'on so comprend Ça veut dire, vous pour changer, si est-ce que tu es banane? Si tu es banane, est-ce que tu assez pour tout le monde Est-ce que tu qui t'es gagné en parmi faut poser toutes questions ça, yo. Et ça, fait faut que tu te Donc, ou capable pas eu aucune préparation qui faisait. Monsieur Joss a je non parlement ma demi vais vous puis je vais vous puis je vais vous dire, je réponse mon dieu je vais vous dire, je réponse mon dieu papa Pourquoi modifier dire, dit, dit projet d'ordre du jour qui Qui la modifié? Il faut modifié. Sénateur, sénateur pas le projet d'ordre du jour. C'est un est projet d'ordre donné... du jour modifié, sénateur. Non, il n'est pas encore modifié. C'est un projet d'ordre du jour. Pour qu'il soit modifié, il faut qu'il y ait un vote. Toi, présentation, discussion. Sénateur Lucas, ne continuez la pas. Ça fait six ans que vous êtes de sénateur, sénateur ici. président. OK. Ça va faire pas passer. Présentation, discussion, et vote. De la résolution du Sénat. De la République relative à la crise de l'université d'État d'Haïti. 5. Exposé des motifs de la loi créant les tribunaux civils de Wanamet et de jean Voici nos petits cabris. Voici nos petits cabris d'air. Les poupes poutrants. Eh, mais moi, pensez pour nous faire ici. La loi. La loi. La loi dans le pays. Ce sont nos dirigeants. Hein. Vous connaissez. ce que fait. Bon, bon, bon, bon regardez les vidéos pour comprendre ce que Pourquoi modifier? Vous dites que le projet d'ordre du jour qui a, qui a modifié. Qui l'a modifié? Regardez Il faut d'abord procéder à la lecture avant de, de passer au Il dit que le projet d'ordre du jour Jus. modifié. Sénateur, ça prend pour passer dans la tête encore. Ok, deux. C'est un projet d'ordre du jour, Sénateur Richet.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 De la République relative à la crise de l'Université d'État d'Haïti. 5. Exposer des motifs de la loi créée dans les tribunaux civils. Bon, je vais m'expliquer. Au cas où vous dit, on a 10 jours, il a 10 jours modifiés, les a fait, Bon pas sénateurs comme si ça a passé n'a pas intéressé ou pas focus vraiment. Je vais continuer à faire remarquer. ça. Ça peut pas choix un au loin. Et vous regardez, nous sénateur et... avez Ah, Donc, lui-même. sur Facebook. Ça veut dire, chaque après, a Pendant que a dû jouer bail, nous prenons chita pour nous planifier pour l'éducation, pour le pays. Donc, vous ne pouvez pas ici comprendre. Nous, avez une série de monde qui me comprennent. Ce qui est passé dans cette salle, vous ne ici, c'est que messieurs son temps en train de passer. quand ne pouvez pas faire en passer et les droits en bas de passer. Vous comprenez? Les gens ne sont pas en train Donc, vous êtes juste sénateurs juste parce que vous besoin d'immunité. Mais ce n'est pas parce que vous avez un pays qui est supposé faire, vous voulez pour ton changement, vous voulez contribuer. Non, retirez ça dans la tête. Retire ça dans la pensée. Parce que chaque rivet, son bagay yon vin fè, yon vin fè, Et la séance l'an fini pose yon question mande yon, yon ki sak te passe, ki sak te fè, diski se yon pape konne pe Est-ce est qu'on comprend na ki sa nou prè? Est-ce ko sak sa konne na passe nan balman? Et chaque jour na pe met ou comprendre <laughs> Parce que, so souvent dit nous nou nan pays d'Aïti, se président toujours problème nan. Eh bien, mais yon tande, même on nou ap vote pou al au ou bo kote président, mais sa yon al fè. Ave di, yon pa planifye, hein? Il y a un peu de provisions. Il y a Le président ne pas bon. Comment est comprendre pour le sénat de la République kou ap ou pour le faire manifestation contre le président Ça, ça veut dire. Pour qui ça me dévote, Pour qui ça ne traite pas ensemble avec moi Pour qui ça me dévote, Ça veut dire pour bon côté, peuple, c'est à terre pour répondre à la caoutchouc. Menti. Menti sans yon pas qu'à faire. C'est aucune compétence ou pas de gagner. Donc, peuple haïtien, <laughs> en tout cas, arrangez la vie nous. Ce n'est pas bon ici même d'aujourd'hui. Haïti, c'est la République des coquilles, c'est le volet qui a prêté. Et vous capable de la vidéo qui saute passer là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, pays spécial. Haïti a tellement spécial, son bagage extraordinaire. Vous extraordinaires. venir sous tout sens. Mon pasteur est capable expliquer comment, bien, Marie Magdala, elle a le vide parfum dans pied de Jésus, je crois. Oui, parfait en tes c'est vrai que fia, c'est ton fille tes sale, qui t'es dans vieux bagaille, mais parfait en tes la montre que comment offrande y a son offrande qui propre malgré ou sale. Mais on y vole, là, vine tout, <laughs> vine dans tout ça, soupe pas ici, on garde ensemble. La pile qui est mauvaise odeur, mais l'offrande nan qui est bonne odeur. Alléluia, qui est mon Dieu! Le gonfrande nan mèl qui est bonne odeur. Mais les gens, même si c'est kidnapping, ou ap tout le moun, ou ap viole moun, ou ap écoutons, y'a embarajé. C'est où que led. C'est où le mauvais odeur. Mais dans l'église là, la Ha est bonne odeur. <rire> en avance, pasteur. Et la Bible dit, la passe pas yé. La Alléluia. motivation, la mm. brise parfait. Hein, mm. Au pied de Jésus. Et ma mm. dit, son parfait de grand prix. Oui. Alléluia. Même si vous êtes kidnappé 20 000 vous 1 million de dollars. l'église 500 000. Vous okay? un bon, so okay, hein? mm. Alléluia. Alléluia. de bon, vous propre. Vous avez un de Vous l'église. Vous ou Vous avez l'argent. bon Vous pour de bon Vous avez un de bon de bon Vous de Comment on a fait Mais ça passe si on a fait Ça veut dire, c'est vous-même qui vous dit nous vous Ou bien c'est comme qui vous dit que vous ne pasteur. Elle Vous vous Mais c'est quoi l'histoire dans l'évangile Jésus nous dit nous 4 Et puis dégagez au vide. Ou l'op dit nous puis passer. Ma capable encore. Et que nous Nous dit que nous avions Nous avions dit que nous dit que nous avions dit nous nous dit que nous avions dans la vie. Mais ça, vous avez un focus sur l'argent comme ça, tandis que nous parlons dans le ciel. Aidez-moi à comprendre l'évangile. Papa, ici, c'est un grand d'alba Aïe, aïe, aïe. Enveloppe d'alba. Qu'est-ce que vous pensez Montez tout le bagaille, c'est vanité sur la terre. Ça, parce que tu as gagné là, dis nous bagaille chère, eh. enveloppe d'alba, belle caille, belle auto. Toutes ces vanités. Visite aux États-Unis, ma prière pour la présidence, tout sera en hite. Mais les manquants d'éléments, eh, ils viennent tout bagaille, garantissent qu'ils viennent aussi. C'est d'esprit dans tout corps. On mettrait l'homme devant un baron, on mettrait l'homme en bas dans la mettre On mettrait l'homme de temps en temps. Alléluia, quand c'est Jésus qui apparaît, avec Jésus, ma courisse route là, de victoire. Victoire, alléluia. L'homme est rouge, pas cabarem. J'abassale, pas A Jésus m'a couru sur route d'âme. La victoire, en victoire. L'homme est rouge, pas cabarem. J'abassale. Non, non, non, non, pas c'est comme enveloppe là, s'il vous plaît. Couvrir avec une enveloppe dalba. Aïe, aïe, aïe, aïe. dalba. Le Et les enveloppes, ça c'est Qatar. Arabie Saoudite. Dubai, regardez nous, regardez nous enveloppe like, là papa. il se retendait son enveloppe. c'est important. Il courait avec un une enveloppe d'alba. D'alba, voilà. Ah, ils m'ont aligné ça, mon compte de -dem. Ah, bah, bra. <rire> tu comprends? En plus, c'est un enveloppe d'alba. Vous pensez pour qui? C'est mon -ce pasteur, ou, ou pour Jésus. <rire> Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi nous bouger ça? Je mm -hmm. dit le merci pendant 7 samedis mm -hmm. Fin Nan fait année a dit Seigneur. Ou te fait pour moi. Même Jean Anne te tourné avec deux taureaux, quelques effets de farine, m'a retourner dans la hauteur de la montagne de mon humiliation pour mal faire célébration. Alléluia. Et pendant qu'il fait célébration, pas monter avec à... mais monter avec Samuel et monter avec offrande. Allez, monte à Samuel, monte avec offrandes. <laughs> Eh, hey, bon, de quoi nous parle dans le ciel? Oui, les sacrifice. Oui, les sacrifice. Jésus a tout fait. Nous vivons par la grâce. Eh, hey, là, Jean paladin il faut faire attention, mes chers frères. et soeurs. OK. Bon, de quoi nous parle dans le ciel? Ça, pour nous faire toute l'argent ça. Ça, pour nous faire tout. Là, ça pour, ça pour nous faire l'argent, nous prenons dans le ciel. Nous serons des pasteurs, des millions, des milliards. Pour nous faire qui ça? Pour nous passer par devant pour faire les offrandes. Alléluia. Nous mon eu un ne d'aba, ma terre. Nous sommes Comment? Nous sommes chèlènes, vous sommes ici. C'est vanité, pasteur C'est la vanité, c'est le monde. Mais ça n'est pas écrit dans la Bible, pasteur. Eh, eh, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, pasteur. Ça, bagaille le monde. Ne pas nous dire sortir dans le monde, mais... Les pas supposé, mais... Mais bah, ça, bah, c'est... Allez-nous. avec zi, mais c'est le monde, pasteur. Mais... Non, je et ou même qui à distance qui vit à Facebook, YouTube, quelquefois quand on ouit, ils vont poster information, yo. Ralle portefeuille, yo. Ralle yo. Exactement. Alléluia. Amen. Ma bae Seigneur. Alléluia. L'offrande d'action de grâce. Alléluia. Amen. Vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen l'Église. Amen. Ralle kato. Mettez information et puis videz l'argent sur l'église. <laughs> Parce qu'on aurait beau bon monter si bagaille encore. Aïe, Aïe aïe. Ma bae Seigneur. Alléluia. offrande d'action de grâce. Amen. Ton bagaille de grand -oui. Que oh le Seigneur se vous bénisse. Amen. Non pas voulu mettre chat là, manger chat là. Il y a des gens qui disent c'est un domaine. Je suis toujours la mode de charge les a des batailles. oui, papa, ici. apprécie la musique. Non, non, je ne suis pas venu à la musique. Et là, nous allons ramasser l'offrande. Comment offrande les pasteurs? Je ne sais pas, papa, ici. Parce que moi, je ne vivre pas venu et pasteur. Je passé à Dubaï, tu comprends? On apprécie apprécié la chanson. Si c'est ce domaine, Jojo te pas la mode de charge Il t'a préclé, ça fait la clou ici Les gens qui s'y parlent qui librent C'est ça qu'on connaît, y'a un saboteur Alléluia, que bon Dieu, il y Dieu. un gobe Jojo, papa ici En tout cas, j'aime toujours aimer le paboricite Haïti Dictature, c'est l'appel des anti-Haïti Démocratie C'est la République d'Akoke, seul volet au Capreté qui vivra verra Kimura Kakara n'a fait place à voir de l'Amérique pour ses formations nationales et internationales. Yo, rendez-vous car dans un petit temps qui trop long. vous merci parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi, pour aller m'quitter, on n'abrira pas manger parce que c'est ben lui-même celle qui capable de protéger ou ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas M. Foucault et n'a croisé dans une autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous, bisous. One love.